Il nous doit falloir que nous explorons maintenant la partie ARES et peut-être pourquoi pas la partie visualisation 3D. Vu que c'est une petite vidéo d'introduction, nous allons y revenir sur des tutos vraiment poussés pour pouvoir parcourir tous ces différents éléments. Donc une fois votre chemin réalisé comme ça, si vous êtes satisfait déjà du travail, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'enregistreur pour pour enregistrer le travail, donc directement pour ne pas perdre le temps, je vais copier ce nom, je dis CTRL C, je dis OK, et puis je, je clique sur la disquette, je dis CTRL V, donc je colle là, ça va garder dans mes documents, je peux également poser sur le bureau si je veux, ou dans mes documents, je vous recommande toujours de créer un nouveau dossier qui va contenir tous vos fichiers, donc je vais dire euh, Proteus YouTube. Donc, c'est le nom du dossier qui va comporter ce, ce, ce, ce, mes fichiers. D'accord. Je clique sur « Save ». Donc, ça enregistre directement. Et lorsque vous enregistrez le fichier, vous pouvez voir euh, le titre dont nous avions mis là. D'accord. Avant que nous ne lancions la partie ARES, dans la partie TIPON, il doit falloir que nous vérifions que les packages de tous les composants sont normales. Donc, je vais cliquer là. Vu que euh, euh, l'alimentation, la source, ne sera pas connectée sur la carte, nous n'avions pas besoin de connecter ça sur le PCB. Donc, vous allez faire clic droit sur chaque composant et venir cliquer sur Packaging Tools. Donc, d'accord, le voilà. Donc, Packaging Tools. Donc, là, vous pouvez voir. Là. Donc, ça sort de la zone du cadre de travail. Je vais vous montrer pas le raccourci. Donc, vous cliquez là et puis vous venez cliquer... Ici, sur ce, sur ce circuit, où vous faites clic droit, vous allez voir plus bas, Packaging Tools. Donc, lorsque vous cliquez sur un composant, vous venez sur Packaging Tools, ça va vous afficher si ce que vous voulez fixer, la carte sur la carte, ça va se présenter là. Donc, ça n'a pas de package pour l'instant. Et puis, si j'ai besoin d'un package, je n'ai plus qu'à venir cliquer ici sur Add. Donc, s'il y a un composant sur, euh, dans la machine qui peut contenir le package de ce composant, donc je n'ai plus qu'à prendre. Donc, je vais dire par exemple transformer pour voir si j'ai un package qui correspond à, au transformer. D'accord. Puis, check bam, je n'ai aucun package qui correspond à, au transforma, au transformateur. Et du coup, nous allons pouvoir sauter cet élément cette étape donc voilà les différents éléments que nous pouvions nous avions là lorsque je clique sur ça j'ai la possibilité de voir l'aperçu un peu en bas là donc je, du coup je n'ai pas le paquet du transformateur nous n'allions pas visser cela sur la carte donc voilà les différents éléments donc je peux prendre celui ci qui est pour l'instant en composant de surface donc je n'ai plus qu'à utiliser euh, sous Les flèches directionnelles du clavier pour pouvoir parcourir et voir si je trouve quelque chose qui correspond à ce transformateur. Et si je ne vois pas, je n'ai plus qu'à sauter, vu que ça ne va pas se rester sur la carte. Je ferme. Donc, enregistrer, je dis non. Enregistrer, do you want to lose change? Je dis yes. Et puis, je viens sur la diode, je clique sur package. Donc, je vais changer le package. Donc, je vois que le package si correspond net à ce que je veux. Je laisse ce condensateur. Je vais vérifier son package. Donc, il n'y a pas. Je clique ici sur Add. Je vais dire Capacitor. Donc, je vais dire. Euh, je clique d'abord sur Cap. Je dis. Pourquoi ma souris ne prend pas Ah, ok. C'est la machine qui est un peu lente. D'accord. Donc, la machine est un peu lente pour capturer. Donc, je reviens encore à nouveau. Je clique là. Donc, je vais dire Connector euh, Capacitor. cap pas si tort, c'est mon clavier qui bug ou quoi là? Et du coup, si ça ne prend pas, je peux parcourir euh, et directement là, je regarde un élément. Si ça correspond, je prends. Si ça correspond pas, je ferme. Et s'il n'y a pas de package, je vais vous montrer dans un tuto comment vous pouvez modifier. Donc voilà la résistance. Nous avions également vérifié le package. donc Vous voyez que le package de la résistance est bien. Nous allons vérifier pour la lettre. Donc je clique sur lettre, je dis ce package. Donc, vous voyez que la lettre n'a pas de package. Je vais cliquer sur « Add ». Et puis, je vais dire « Mais ». Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier ?« let lettre, lettre, Donc, je devais pouvoir cliquer là et puis ajouter le package. Le clavier est en train de me jouer un sale tour là. Je ne comprends pas. Et puis, nous allons... Lorsque vous avez vérifié tous les packages, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce symbole « Ares » qui se trouve là. Du coup, ça nous prend « Ares ». Donc, ça nous ouvre la fenêtre de « Ares ». Donc, une fois là, vous avez la possibilité de redimensionner la zone de travail. Toujours comme nous avions fait sur Isis. Donc, vous allez venir sur système. Je vois cette technologie. Setboard properties. Donc, si ce que je vais dessiner euh, directement, vous pouvez mettre le nom. Là, je vais dire chipon. Le nom de la carte, c'est toujours recommandé de mettre en majuscule. D'accord. Voilà mon, mon clavier qui a recommencé à fonctionner. Et puis, je vais dessiner peut-être sur, euh, sur deux... Euh, 200 mm qui va correspondre à 20 cm par 200 mm donc disons 20 mm par disons peut-être 10 mm et puis lorsque je vais cliquer sur ok vous allez voir sûrement c'est une mesure qui est tellement très petite Donc, je vais revenir encore sur technology donc vous allez pouvoir peut-être j'ai mis une dimension tellement petite 200 mm par euh, 100 mm lorsque je clique sur ok voilà vous voyez la zone de travail redimensionnée. normalement je peux cliquer sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence du fichier lorsque vous avez redimensionné cette zone vous allez venir sur l'outil 2D dont nous avions, je vous ai parlé plus bas euh, au début. Là, vous allez cliquer sur ce petit rectangle et puis venir ici sur ce bord et puis prendre board H. Donc là, je clique sur board H et je viens encadrer ma zone de travail, ma zone de chemin avec. OK, je valide là. Pour l'instant, nous pouvons faire directement l'aperçu 3D pour voir comment la carte se présente. Alors, du coup, je clique sur, sur, ce, sur ce petit raccourci. Ça nous ouvre l'aperçu. Donc, voilà la carte que nous avions créée. Donc, vous voyez, au départ, il n'y avait pas. C'est grâce au board H en jaune, ce que nous avions créé. Donc, si je supprime et puis je clique encore sur l'aperçu, vous voyez, il n'y en a pas. Donc, je clique là. Je vais venir sur CTRL Z. Je remets. Et puis, lorsque je vais cliquer sur l'aperçu 3D, la carte y est hier. Donc voilà, nous allons essayer de poser les composants là-dessus et puis pouvoir faire des petites visualisations. Donc nous pouvons peut-être pour le fun, cliquer sur View et puis euh, Auto Spin. Donc ça va roter et piloter comme euh, la carte des pros. D'accord, nous vous allons pouvoir piloter là et voir dans des différents sens lorsque nous allons faire le travail. D'accord, nous allons venir continuer sur RS. Lorsque vous avez fait déjà le board H, vous allez revenir sur le symbole Ampli Hop. Tous les composants dont nous avions là, nous allons pouvoir prendre et poser là. Donc vous voyez les, les composants qui n'avaient pas de package sont en rouge. Du coup, les composants dont oui, il n'y a pas de package, dont vous allez voir le symbole, euh, la croix dessus, nous allons pouvoir modifier. Et puis, s'il n'y a pas ces packages, nous allons euh, changer ces composants normalement. Donc, je vais encore essayer pour voir si euh, le packaging tools, pas si mon clavier a repris le fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne veux plus que ça m'affiche ce petit mishibishi. Je vais cliquer là et puis je vais dire euh, let. D'accord, là mon clavier a repris le fonctionnement. Je clique là, OK. Et puis je viens cliquer sur OK. Donc je vais dire que la patte anneau de va correspondre à cette patte. Et puis la cathode va correspondre à cette autre pâte. J'ai dit, dit assign package. Je dis save package. Yes. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça a directement fait. Directement, je peux cliquer sur cet élément. Vous allez voir que même ça là n'a pas de package. Je clique encore là. Je dis Let. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des packages sur vos différents composants qui n'existent pas encore. Donc du coup, lorsque nous allons revenir sur Ares, vous allez voir que les, les croix-là vont disparaître. laissons la même occasion, nous changeons euh, tous ces éléments. Euh, D'accord, je vais cliquer sur Add et puis je dis Let. Et puis je valide OK. Et puis je vais dire Anode, c'est cette patte. Anode pour moi correspond à cette patte et la cathode de cette patte, je dis Save Package. Ok, assign package, safe, yes. Directement, si je switch encore sur RS, vous allez voir la magie. Donc, vous voyez que les flèches là ont disparu. Et puis, il le condensateur et la source de tension ainsi que le transformateur. Donc, je vais venir encore sur, euh, sur, quoi, là, sur le condensateur. Donc, je vais dire packaging tools. Donc, je clique une fois là. Je peux venir là sur capacitor. Je dis euh, capacitor. Tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a ça pas pris tout à l'heure. Donc, je peux parcourir là. Choisir le condensateur dont je désire. Vu que c'est un condensateur polarisé, je vais parcourir jusqu'en bas là. Je crois que j'ai le condensateur polarisé un peu en bas. Donc je vais prendre le polarisé, ceci par exemple. Je vais prendre. Donc vous avez, lorsque vous allez directement travailler, vous aurez une idée des différentes mesures, des différents composants. Donc je vais prendre ce, ce monsieur. Je clique là, je dis OK. Donc le voilà. Je vais dire que la pâte une pour moi va correspondre à la pâte plus. La patte moins cela correspond à cette patte et du save package, ok, d'accord. Et là, échec et bam. Si je viens encore sur arès vous allez voir que le con la croix a disparu. Et nous allons procéder toujours de la même façon pour le signal, euh, la source de tension. Donc, j'ai laissé ça pour vous montrer directement étape par étape, telle en sorte que lorsque vous allez créer un projet, vous n'allez pas avoir de soucis. Et en lieu de place de Plutôt que je ne vais pas poser une EO sur la source de tension sur la carte, je vais remplacer par un T-Block. D'accord. Je vais prendre par un T-Block de 2. Donc, je clique sur OK. Et puis, je vais dire la, la bonne plus de la source va correspondre à cette parte. Et l'autre, cette partie je vais dire Save Package, Assign Package, je vais dire Yes. D'accord. Si je switch encore là. Donc, vous voyez, tout est revenu normal. Il reste maintenant le transformateur. Le transformateur, c'est un point à 4, un élément à 4 points. Donc, je vais cliquer sur le transformateur. Directement, je vais prendre également le T bloc de 4. Donc, je vais également prendre un T bloc de 4. Donc, voilà le clavier qui a commencé à me déranger. Donc je vais dire bloc de carte. Donc nous allons revenir pour prendre cela. Une fois tous vos éléments pris comme ça, vous basculez sur Ares et tous les composants sont là. Nous allons revenir sur le symbole Ampli-Up et puis prendre les différents composants posés comme nous avions fait sur la partie Sketch. D'accord. Le premier élément dont nous avions pris, ce sera ENEO, la source. Donc, je peux prendre là, je clique et puis je viens poser là. Donc, je clique là, je pose d'abord, je clique sur Zoom étendu pour pouvoir afficher. Donc, je vais euh, roter là. Donc, si vous voyez que cette zone est tellement grande, je peux redimensionner pour que ça me pose nettement euh, dans une surface qui, qui me correspond quoi donc, donc je peux poser comme ça et puis je clique sur zoom étendu pour pouvoir afficher vu que j'aime souvent que ces mesures correspondent directement avec les, les, la zone verte je vais prendre un outil de mesure euh, je crois que l'outil de mesure se trouve sur les options 3D, 2D donc le voici, d'accord, je vais pouvoir mesurer cette zone donc ça, fait, ça va me faire ça va me faire puis je vais changer mesurer ça va me faire 100 100 mm par je prends encore un nouveau 100 mm clique encore un nouveau d'accord zoom étendu je vais cliquer sur 100 mm par 50 mm donc je vais venir sur système et puis, je vais... Technology, set board, properties. Je vais mettre 100 mm. OK. Pas 50 mm. D'accord. Je valide. OK. Ça me redimensionne la zone de travail. D'accord. Et puis, je crois que ça me pose net euh, dans cette zone. Je prends l'outil de sélection. Je sélectionne l'élément. Et puis, je viens poser mon cadre là. À l'intérieur. J'aime souvent quand ça se... Ça se présente de cette façon. Donc, j'espère que je n'ai pas planté ma machine. D'accord. Parce que je suis en train de lui donner beaucoup de tâches. Quoi. Donc, je peux cliquer là et puis je zoome. Donc si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de bien zoomer et de poser nettement comme vous le désirez, vous n'aviez plus qu'à venir sur Output, euh, sur, nous allons changer les parts de la grille, c'est View, et en lieu de place de mettre 0,25mm, 2, je vais prendre ceci. Et là du coup ça va me permettre de tourner plus rapidement et plus free. Donc vous voyez comment j'ai la possibilité de bien router. Je clique externe. Lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, vous voyez maintenant, vous êtes plus focus lorsque vous allez poser les composants. Ceci va correspondre à la source. Le second élément, c'est devait être le transformateur. Vu que tout à l'heure, mon ordinateur m'a empêché de poser le T-block, je vais vérifier si c'est bon. J'ajoute un composant, je vais appeler T-block. D'accord, j'ai un ordinateur un peu rudimentaire, très lent. D'accord. Et puis, euh, voilà les différents points. Donc, je vais prendre de façon... Pap, pap, pap. Le plus souvent, le transformateur ne reste pas sur la carte. Nous n'avions pas besoin de poser le transformateur. Vu que ceci, c'est un but pédagogique, je vous l'explique à cet effet. Donc, je clique euh, là. Et puis, le second élément pour moi sera le transformateur. Vous allez vous rendre compte que lorsque je prends les composants de cette zone, ça, ça, dit, ça quitte. Donc, lorsqu'on a déjà pris un composant, il ne reste plus là-bas. Je peux cliquer sur... La, le symbole plus pour pouvoir router donc vous voyez comment la chose se passe normalement donc vous voyez un instant si vous voyez que je dois normalement relier les points si les points là ensemble or j'aurais souhaité que ça vienne là entre 2 3 et 1 2 donc vous voyez un peu je peux revenir sur le symbole sketch donc et puis euh, je, je, je permute quoi donc voilà comment les choses se présentent je peux venir sur packaging tools donc d'accord, j'ai dit que j'aimerais permuter Donc je vais poser euh, primaire, donc je vais dire primaire 1, je vais mettre sur primaire, donc, primaire 1, je vais le mettre sur 2 Et primaire, primaire 2, je le mets sur 3 Et puis euh, primaire 2, je le mets sur 3 Secondaire 1, je mets 1 et puis secondaire 2 je laisse sur 4 et puis je dis save package assign package yes lorsque je reviens sur rs vous allez voir comment les choses vont changer normalement donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire pour pouvoir miniaturiser les cartes donc vous allez voir souvent certains chipons qui sont tellement miniaturisés ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir miniaturiser la carte. C'est cette procédure qu'ils ont adaptée pour pouvoir miniaturiser leur carte. Et puis, lorsque je vous ai, je vous ai dit tantôt que lorsque nous prenons un composant, ça sort de cette librairie. Le prochain élément à la sortie du transformateur, je crois, c'était la diode, la diode de redressement. Là, lui, dont nous allons juste poser. Donc, vous voyez encore quelque chose. J'aurais souhaité que cette diode soit à cette entrée. Pour que ça reflète net ce que nous avions fait le, le, sur le chemin, la partie ISIS. Donc, du coup, donc mon ordinateur bug un peu. Je vais permuter 4 et, 3, 4 et 1 dans le chemin ISIS. Donc, c'est comme ça que vous allez prendre pour pouvoir faire le chipon normalement. J'attends que l'ordinateur travaille. Je permute 4 et 1. Je viens sur ISIS. Je fais euh, Propractice. Euh, je vais sur Packaging Tools. Donc, le voilà. Je vais permuter 4 et 1. Donc, je prends oui, 4. 4 et 1, donc je prends là, je vais mettre là euh, 4 et ici je vais mettre 1, d'accord je dis save package, assign package yes, ok c'est bon lorsque je reviens encore sur RS donc vous voyez nettement il me pose les composants nettement comme je désire, d'accord je peux cliquer ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout le chemin d'accord, le prochain élément c'était le condensateur de filtrage, donc je crois le voici je vais poser là donc vous voyez, donc, vois, je clique sur plus pour pouvoir router pour trouver le bon endroit où je vais poser ce condensateur. Donc vous pouvez tourner la molette de la souris pour pouvoir euh, zoomer là-dessus, sur su ce chemin. Donc ou bien cliquer et déplacer pour pouvoir observer dans tous les sens. Les traits verts ici vont nous indiquer la liaison que nous aurons à faire lorsque nous allons faire le typon. D'accord. Ensuite, le second élément... Donc je peux regarder toujours le sketch Le second élément les, ce sont ces résistances qui sont nettement connectées à, en parallèle avec ces lettres en série Donc je vais revenir là Je prends le prochain élément Je peux prendre la résistance R1 Je peux poser là Je peux cliquer sur zoom étendu Je peux poser là je clique sur, ici sur zoom étendu pour voir. Je clique seconde, résistance, je mets là. Et troisième résistance, je mets là. Donc, vous voyez comment les choses se passent normalement. Nous pouvons un peu zoomer donc pour pouvoir, pour pouvoir observer nettement. D'accord. Et puis, euh, c'est venu le temps des lettres. Nous pouvons poser les lettres là. Ok. Et puis, euh, mon ordinateur est en train de travailler. C'est vraiment là. D'accord. Vous voyez là, je prends là, je pose et également là. Et je prends également cet élément, je pose également là. Donc, un temps de mouvement, nous avions placé tous les composants de, de, de, de notre chemin. Donc, tous les composants dont nous avions eu sur la partie ISIS. Nous avions posé également sur la partie ARES. Et pour, pour les plus curieux, si vous cliquez sur l'aperçu 3D, vous allez voir que nous avions déjà les cartes déjà préfabriquées. Donc, vous allez attendre que la mise au point de mon ordinateur soit, soit faite. Donc, mon ordinateur est un peu très lent. Ce n'est pas de ma faute. quoi Donc, c'est là. Donc, voilà la carte que nous, a, nous avions créée. Donc, je peux cliquer là pour pouvoir afficher les différents composants. Je clique là. Donc pour pouvoir afficher les différents composants et tourner la molette de la souris pour pouvoir voir dans tous les sens. Donc voilà la carte que nous avions réalisée. Donc nous allons pouvoir réaliser. D'accord. Donc pour, pouvoir faire le, pour faire un peu de fun, vous pouvez venir sur View euh, Auto Spin. Donc pour faire des choses comme des pros, un peu comme... Euh, euh, le blanc fait souvent quoi <rire> pour ne pas être grossier donc voilà un peu comment se présente euh, votre carte donc nous allons continuer l'exploration nous sommes toujours sur le, le printer circuit board donc une fois les éléments posés comme ça vous pouvez déplacer et hein, poser comme vous voulez de telle en sorte que les choses se placent normalement donc une fois les composants faits là il doit falloir relier faire les pistes, tracer les pistes entre les différents composants. Et pour tracer les pistes, vous n'aviez qu'à venir sur Track Mode, donc à ce niveau. Lorsque vous êtes déjà là, ça c'est le default, donc les, les, les traces par défaut que vous, vous allez utiliser. Vous pouvez apporter des modifications en cliquant sur ce petit symbole de E. Donc, en lieu de place de dire que je vais dessiner en JTH, je vais peut-être dire que je vais tracer mes pistes en 50TH. Je clique sur OK. D'accord. Et puis, lorsque vous voulez commencer à dessiner, vous allez venir cliquer ici en bas. Si c'est que vous voulez tracer côté composant, vous prenez bottom copper. Si c'est côté cuir, vous prenez top copper. Donc, voilà comment vous allez prendre. Une fois la piste prise, vous allez prendre, cliquer là sur un élément, et sur un point et venir coller là. Et lorsque la liaison va être bien effectuée, vous allez vous rendre compte que le trait vert va disparaître. Et si vous faites euh, une mesure comme ça, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire clic droit dessus et puis vous venir sur style de tracé. Vous pouvez prendre ce qui est plus grand Je peux prendre peut-être 80 Ou bien je peux aller jusqu'à 90 Donc j'aime souvent ce côté haute tension Je prends souvent 90 Donc s'il voit que c'est très grand Il ne va pas tenir en compte les modifications Dont j'ai apporté Donc je peux également venir sur, sur Sur piste encore à nouveau Et puis je viens sur éditer Donc je peux laisser comme ça Donc je prends, je continue à faire les liaisons Je reste encore sur piste Je vais dire le point ci et le point là doit nettement être lié Le point là donc vous voyez c'est juste un clic un clic un clic un clic un clic pour relier les différents composants donc vous pouvez tourner sur la molette de la souris pour pouvoir bien affiner le chemin D'accord, vous voyez comment les choses se passent normalement Et puis, j'aurais dû vous montrer directement là Directement, ça nous montre ici les points qui ne sont pas directement tout connectés Lorsque nous allons connecter toutes les liaisons, ça va dire qu'il n'y a pas de problème Et là, il est en train de nous dire qu'il n'y a aucune erreur liée au coup circuit Donc, je vais cliquer là, je marque là, je mentionne là, je marque là Donc, vous voyez que c'est un clic, un clic et puis, lorsque nous allons terminer ici, et check et bam, vous avez là, vous avez vu là le, le check. Donc, je peux cliquer sur zoom étendu là. Et si je reviens encore sur l'aperçu 3D, donc vous voyez comment la carte se présente. Mon ordinateur prend un peu de temps pour faire la mise au point. D'accord, je vais cliquer encore sur zoom étendu là. Je clique ici sur l'aperçu. Donc, si je pivote là, vous allez voir comment les choses se passent normalement. Donc, ça prend un peu de temps pour faire la mise au point. Même les pistes vont également apparaître ici. Je suis en train de travailler sur un ordinateur un peu lent, un peu rudimentaire. Donc, voilà comment les choses se passent normalement. Nous allons encore revenir sur ce sketch et améliorer encore les choses encore à nouveau. Donc, vous voyez que les traits, les traits de piste que nous avions pris par défaut, si vous vous rendez compte que c'est très petit, nous avions également la possibilité de revenir sur éditer En lieu de place de prendre 50, je vais prendre peut-être, pourquoi pas, 80. Et lorsque je vais valider sur si OK, vous, allez, vous voyez, il change nettement tout. Et si, par exemple, je peux modifier une piste, je clique là et je puis, je clique là. Je mets là où ça me plaît normalement. D'accord. Alors, les gars, voilà comment vous pouvez faire ce petit aperçu. Et puis, lorsque vous avez fait ce typon comme ça, il doit falloir que vous mettez vos initiales dessus. Je peux cliquer sur ce symbole A. D'accord, je choisis le côté où je veux mettre les initiales, je vais mettre sur bottom et puis je vais cliquer là et puis je vais mettre du texte. Donc je vais mettre, je vais mettre du texte, je vais mettre mes initiales Pro Eric, d'accord, je peux choisir la taille par défaut, donc je peux mettre euh, 0,30 inch, disons 50 inch. Donc, si je vois que ça c'est très grand, je vais pouvoir venir changer. Et puis, je vais prendre la police impact Donc je vous ai déjà montré lorsque nous étions sur ISIS. D'accord, je vais cliquer sur OK et puis je sélectionne et puis je viens poser sur, sur une surface. Je pose là. D'accord, voilà nos initiales, comment ça va se présenter. Du coup, je vois que cette, cette taille est très grande. Je vais mettre 30. D'accord. Donc voilà comment euh, la chose se passe normalement Et puis lorsque nous allons pouvoir faire ces cartes Il doit falloir prévoir des petits trous Où nous allons pouvoir percer Donc des petites pastilles Où nous allons pouvoir euh, percer la carte Du coup je vais prendre pastilles Je peux préciser la taille de la pastille Donc ça dépend de vous Je peux prendre 50 par 45 Je vais venir euh, poser ici à l'angle CTRL Z pour annuler car j'ai posé au mauvais endroit Je peux poser là Là là and here as well donc voilà les différentes parties où, les différentes parties où nous allons percer la carte d'accord vous voyez que lorsque nous allons tirer cette carte ces zones en noir devraient normalement être reliées sur le cuivre donc nous allons remplir le cuivre là bas sinon lors du développement les composants risqueront d'être le cuivre les pistes risqueront d'être détruites pas le perclore de fer et du coup nous allons apporter ce qu'on appelle le plan de masse ou le power plant donc vous pouvez venir ici sur ce power plant et puis vous sélectionnez le default donc vous voyez là et puis vous allez je vais pouvoir sélectionner une zone où je vais mettre mon power plant donc, je vais poser sur toute tout cette surface. Je clique OK. Lorsque le pop-up, cette fenêtre arrive, je vais spécifier la zone où je vais faire le, euh, le côté où je vais faire le plan de masse. Je vais dire que c'est sur le côté cuivre. Et une fois sur le côté cuivre, je vais dire que le clairance, dont euh, la distance entre les composants et les autres éléments, je peux mettre peut-être pour l'instant 50 TH. D'accord. S'il y a les autres éléments à modifier, je peux revenir. Pour l'instant, je laisse d'abord comme ça. Vous allez voir le changement avant que nous allons revenir faire. Donc, nous, nous avions également des différentes valeurs. Donc, je peux changer et puis changer des valeurs et puis des tailles. Je mets, nous pouvons changer également euh, la forme rect octogonale ou circulaire. D'accord. Et puis, le type, ça peut être solide ou bien en pointillé, donc haché, ou bien c'est vide, ou bien bah, nous allons revenir lorsque nous allons pouvoir modifier. Et lorsque je vais cliquer sur cet élément, échec et bam, vous avez vu que ça remplit cette zone du cuivre. Donc vous voyez un peu, pour l'instant, vous ne voyez pas bien cette zone. Du coup, je peux cliquer dessus. En lieu et place de mettre ici Diamond, je vais mettre Normal. D'accord. Et puis, je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que ça tend vraiment vers le vert. D'accord. Je peux cliquer là également. Le clairance. En lieu de place de mettre 50, si nous laissons par exemple 20, vous allez voir comment les choses se passent normalement. Vous voyez que c'est noyé. Sur, sur, sur, sur les pistes du coup je vais laisser à 50 th donc c'était vraiment pris au départ très bien donc si vous voyez que cette, cette piste ne reste pas où vous voulez par exemple nous, nous avons la possibilité de déplacer et puis déposer quelque part là pour que ça reste comme si ça à l'intérieur du plan donc vous voyez un peu comment les choses se passent nettement d'accord même le nom si nous allons je vais revenir pour vous montrer comment faire apparaître ce nom sur le plan de masse. D'accord. Voilà un temps de mouvement. Notre carte que nous avions fabriqué. On peut également faire encore l'aperçu 3D. Le temps que l'ordinateur fait la mise au point. Et clique là. Pour pouvoir afficher normalement. <coughs> Pardon. Donc vous voyez là. voilà, Voilà le plan de masse qui s'affiche normalement sur la carte. Vous voyez que nos initiales sont noyées dans le plan de masse. Je vais vous montrer comment faire apparaître cela. Et pour pouvoir faire apparaître le plan de masse, je vais créer encore... <coughs> Pardon. Pour pouvoir faire apparaître le nom pro si sur le plan de masse, normalement, je dois créer encore un autre plan de masse où je vais mettre vide. Donc, je vais cliquer là. Je vais dire que c'est là. Je vais un peu comme ça. OK. En lieu et place de dire que solide, je vais dire empty. Donc, nous allons un peu voir le comportement. Et puis, j'ai dit OK. Donc, vous voyez comment ça, ça, ça, ça a changé. D'accord. Et puis, lorsque nous allons faire l'aperçu 3D, l'aperçu 3D, nous allons voir le temps que l'ordinateur fait la mise au point, nous allons voir le comportement. Donc, vous voyez, euh, c'est noyé toujours sur le plan de masse. Donc, nous allons voir encore. Donc, je vais cliquer sur lui. d'accord je vais cliquer sur lui et puis je vais dire edit properties ok, donc je dis euh, default euh, qu'est ce que je fais souvent donc, j'ai dit type au lieu de H j'ai dit empty d'accord d'accord, voilà c'est ça, je n'avais pas pris nettement ce qu'il fallait, je peux sélectionner ce plan de masse je redimensionne encore un tout petit peu pour pouvoir bien affiner mes mesures, quoi D'accord. Vous allez voir lorsque nous allons euh, terminer, vous allez voir notre, notre nom qui va apparaître là sur le plan de masse. Lorsque je vais cliquer sur aperçu 3D, <coughs> pardon, l'ordinateur va faire la mise au point et chaque bam, voilà le nom qui apparaît nettement, qui est collé sur le plan de masse. Donc vous n'allez pas poser, poser la question de savoir comment les choses se sont passées quoi. D'accord, voilà comment les choses se passent normalement. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout le chemin. D'accord, qu'est-ce qu'il manque pour l'instant? Donc, voilà l'aperçu 3D, voilà les composants, voilà le design explorer, donc voilà, comme Bien. je vous ai mentionné tout à l'heure. Et voilà le bill of material, <coughs> pardon, la liste du, du matériel. D'accord, nous étions en train d'explorer les builds des composants dans des différents éléments. Donc, une fois les composants terminés comme ça, il y a un bruit de fond qui est en train de me déranger. Donc, une fois le tipon terminé, le printer circuit board terminé comme ça, il doit falloir que vous imprimez côté composant ainsi que côté cuivre pour pouvoir aller développer. Et pour pouvoir imprimer, vous n'avez plus qu'à venir ici sur Output. Donc, et puis vous dites Print Layout. Donc je vais, cliquer, je vais cliquer le temps que le load de, de la machine se prépare. Nous allons pouvoir devoir imprimer d'abord le côté cuivre et pour ce faire, je vais euh, dire, je vais décocher ceci, je vais décocher ça et lorsque nous décochons tous les éléments, euh, ça on voit. Donc voilà, nous allons ne laisser que le bottom copper, le côté cuivre. Le voici. Donc, pour l'instant, je n'ai pas une imprimante installée sur la machine pour pouvoir imprimer. Je vais voir si je peux imprimer avec euh, cet, cet élément. D'accord. Et puis, je vais choisir le format sur lequel je vais imprimer. Donc, je vais prendre A4. <coughs> D'accord. Oui, oui. A4. Dans le voici. Et puis, je vais laisser portrait, paysage. Tous les éléments sont corrects. Et puis, je clique sur OK. Donc, le voilà. Et puis, je dis OK. Ça va arranger et imprimer. Donc, il va nous spécifier où nous allons mettre le chemin. Je vais mettre euh, PCB. PCB. Test. Donc, là, je vais marquer sur. Je vais laisser sur mon bureau. Et puis, je dis Save. D'accord. Il est en cours de création. Nettement. Justement, normalement, ça devait l'ouvrir à la fin. Vu que je n'ai pas. Euh, je n'ai pas. Activer le tel en sorte que ça puisse s'ouvrir directement. Donc, nous n'avions qu plus qu'à créer, cliquer dessus. Donc, voilà comment le printer circuit board va se présenter. Et puis, nous pouvons tirer cette carte pour pouvoir aller développer chez le, chez le technicien du quartier. D'accord. Et puis, il doit falloir maintenant imprimer le côté cuivre. Donc, je vais encore sur Output Print Layout le côté composant autant pour moi je décoche juste sur le bottom copper et puis je vais mettre je vais je laisse les éléments par défaut j'ai dis ok il me demande de créer encore sur de, de mettre le nom donc je vais mettre pcb test côté euh, côté composant côté composant je mentionne encore sur le bureau D'accord. Et puis, nous allons... Je peux baisser encore à nouveau. Donc, voici euh, le côté composant. Nous allons l'ouvrir. Et puis, vous allez voir comment les choses vont se passer. Ça, c'est le côté cuivre. Et du coup, là, nous avions le côté composant. Donc, je peux switcher de part et d'autre pour pouvoir voir les différents éléments dont nous avions utilisé. Donc, je, re, je rentre là. Et pour pouvoir... Pardon. Pour pouvoir accompagner ce chemin, il doit falloir également que j'imprime le, le côté design. Donc, je peux également venir sur imprimé dont nous allons chercher si nous avions euh, le, le truc imprimante ici je crois c'est sur design je sais pas où se trouve vraiment le symbole de l'imprimante donc le voici c'est euh, import imprimé imprim, print design dont le voilà j ouvre donc je ferme ceci je vais toujours imprimer par ce même composant donc je vais cliquer là ok donc il y a une chose j'aurais pu centrer mon chemin donc je vais laisser donc, je vais mettre la, en lieu de mettre PCB, je vais mettre Sketch. Donc, pour dire que chemin, j'ai dit Save. Donc, j'aurais pu centrer mon chemin avant d'imprimer. Donc, nous allons laisser un peu euh, tourner pour voir. Donc, le voici, le Sketch. Donc, nous allons l'ouvrir. Dans le temps que l'ordinateur fait la mise au point, ça nous ouvre le, le fichier précédent. Et à la fin, ça va nous ouvrir le nouveau que nous venons d'imprimer. Donc, voilà le sketch que nous avions fait. Donc, si vous vous rendez compte que ce n'est pas, ce pas centré, nous avions toujours la possibilité d'imprimer de façon centrée. Donc, je vais re rester encore sur le design. Je peux prendre un cadre et puis je vais dire « Component ». Donc, je peux sélectionner là. Donc, vous voyez un peu j'aurais pu faire un cadre là tel en sorte que lorsque je vais prendre imprimer le composant, ça va rester par défaut ou bien je viens sur fichier je dis print design en lieu et place d'imprimer et puis euh, je vais centrer le chemin il y a une chose que j'aurais pu vous rappeler lorsque vous imprimez, vous vous, rendez, vous, vous rassurez que vous êtes à 100% d'accord, euh, je cherchais où je peux imprimer je peux centrer le chemin hmm. Donc je vois pas je ne vois pas avance euh, donc je peux nous imprimer également en couleur d'accord je voulais trouver un endroit où je peux imprimer centrer le chemin donc fit on the page d'accord le voilà je peux dire orientation paysage d'accord ou bien je laisse portrait d'accord et puis je dis ok Bon, pour l'instant, ça va me prendre en PNG Donc voilà le sketch composant Et voici, il va écraser Là, j'ai dit OK J'espère qu'il a déjà imprimé OK OK, je vois, celui, c'est là Donc je vais l'ouvrir un tout petit peu la machine est lente, bien sûr Mais ben, je n'ai pas le choix le temps que le système se, se, se met en place, nous allons un peu examiner. Donc, il n'y plus qu'à patienter. Le temps que le système se met en place, il a rencontré des erreurs lors de l'ouverture. Directement, je peux refermer. Et puis, j'ouvre à nouveau. D'accord. Et bam. voilà le chemin dont nous, avions, nous avions fait, vous pouvez zoomer dessus en maintenant la touche contrôle sur la souris et puis vous zoomez arrière et avant. D'accord, voilà comment euh, les, les chemins se présentent normalement. J'aurais pu ajouter du, du, des informations concernant, nous, les informations nous concernant là. D'accord, je crois que j'ai battu en brèche ce petit TP de prise en main sur Proteus. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. S'il y a quelque chose qui manque, nous allons revenir sur des prochains tutos. D'accord. Je disais tantôt que vous pouvez faire le build of material. Donc, Je crois que c'est sur Tours. Dans Tours, nous allons venir sur... C'est euh, euh, à quel niveau ASCII Electric Rule Design... Bon, je ne sais pas où ça se trouve, mais je crois que c'est la source code. Voilà, le voilà le symbole. Donc, si vous voulez chercher, si vous cherchez pas des boîtes d'informations, vous ne trouvez pas. Vous pouvez venir ici sur Build of Material. Donc, les voici. Nous pouvons également modifier des différentes informations, voilà le nom l'auteur dont nous avions créé tout à l'heure et voilà la date de création de ce projet qui correspond net et bel et bien à ce que nous avions utilisé voilà nous avions utilisé des, LED, des diodes, des diodes, des diodes des sources de tension tous les éléments sont là, dans un prochain tuto je vais vous montrer comment faire le dévis donc, nous avions la possibilité de modifier des différentes valeurs et prix, de telle en sorte qu'à la fin, ça va nous générer la liste du matériel nettement qui correspond. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine dans une prochaine vidéo. Switching gas for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day, once more, just drop me a comment if you are new in this channel. Ciao!